Ce 31 mai 2021, je suis allé à la rencontre de Jérémy Dédoué sur le GR-34. Jérémy est en train de réaliser un temps record sur le célèbre GR Breton de 2000 km et 25 000 m de dénivelé positif, qui part du Mont-Saint-Michel et arrive à Saint-Nazaire en longeant toute la côte bretonne. Jérémy, ce n'est pas n'importe qui, il a notamment terminé deuxième de l'ultramarin sur les 87 km, quatrième du défi West Tri Tour en 2018, quatrième du challenge Golden Tri-Series France-Belgique et 31ème de la TDS en 2014 qui est une des célèbres courses de l'UTMB. Le défi de Jérémy me tient particulièrement à cœur car il met notre région, la Bretagne, en avant comme une terre de trail belle et exigeante. Il apporte également son soutien à une association que j'apprécie beaucoup mais je vais laisser Jérémy vous parler de tout ça. Ce projet là il est né il y a quelques temps déjà dans mon esprit avec l'idée de faire un temps de référence sur le sur le GR34, un FKT à l'image de ce qui peut exister déjà depuis de nombreuses années sur beaucoup de, beaucoup de sentiers mythiques à travers la, le globe. Et donc euh, j'ai entrepris cette démarche là et pour le faire officialiser par la FF Rando qui est l'organe qui chapeaute le GR34 et tous les GR en général d'ailleurs. On profit de la SNSM, il y a plus de 50 stations de, de sauvetage en fait sur le, sur le parcours, donc c ça faisait pas mal de sens. Il y a pas mal de mecs de la SNSM qui sont venus me voir, mecs qui vont venir courir avec moi, c'est vraiment cool. Donc on à la cagnotte, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux. Il y a des petites cagnottes qui avancent bien d'ailleurs, c'est très cool. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. Quand on part à l'aventure, il se passe toujours des événements imprévus et imprévisibles. Les rencontres font naître des souvenirs magiques inoubliables. Mike Horn a dit Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir, restent sur place. Alors que Jérémy est à la moitié de son parcours, il nous partage quelques anecdotes qu'il a vécues. Dans les anecdotes, j'en ai la pelle, euh... Notamment, j'ai y en a une que j'aime bien, c'est euh, un maraîcher euh, qui, qui m'a filé euh, plein de tomates. Le GR34 passait sur son exploitation et euh, du coup il m'a filé tout un carton de tomates. Il y en a qui m'ont donné des crêpes. J'ai eu un accueil, euh, un accueil incroyable juste après la pointe Saint-Mathieu. Euh, euh, Binou, euh, non, Bombarde, bombarde carnemise, donc euh, assez incroyable aussi. Et, euh, non, bah sur le GR le euh, GER est juste magnifique, le départ c'était incroyable du Mont-Saint-Michel, euh, assez mystique là-bas, euh, avec l'endroit que tout le monde connaît, euh, après voilà il y a eu des sections vraiment dures, euh, après la Côte d'Emeraude, euh, Côte de Grande c'était magnifique, le Poumenac. super souvenir ça aussi. Euh, ensuite, euh, section très compliquée à Plouganou, Plouganou c'était très très compliqué, technique, beaucoup de marches, euh, des montées et des descentes interminables. Euh, ce qui a été compliqué ouais c'est le vent, le vent euh, pleine face euh, dans le pays des abers ça c'était inattendu et pas très bienvenu parce que ça m'a pas mal ralenti. Ouais il y a eu pas mal de difficultés on va dire que chaque jour a son, son petit lot de difficultés là. Aujourd'hui ça peut paraître anodin mais je pense que la chaleur ça peut être la difficulté du jour. Euh, des anecdotes on a à l'appel c'est une sacrée aventure dans laquelle j'ai impliqué ma petite fille de 6 mois et demi qui est adorable donc donc là-dessus je suis bien et ma compagne aussi qui gère tout l'aspect logistique et une grande grosse machine de guerre derrière donc mais sacrée équipe quoi dans la tête du plus grand nombre le trail se déroule en montagne Pourtant, la France regorge de sentiers tous plus beaux les uns que les autres. La Bretagne fait partie de ces régions qui favorisent le trail. Par le biais de ce défi, Jérémy a vraiment à cœur de faire découvrir sa région et aussi que son record soit challengé. Ouais, donc le but de cette démarche, c'est de mettre un temps de référence, mais derrière... Euh, J'espère que voilà, dans les, dans les mois à venir, euh, si je parviens au bout, bah... que des gens, euh, des coureurs, ne euh, retombent pas d'ailleurs viennent s'attaquer eux aussi au GR34 et ils vont voir, ils ne seront pas déçus. Le but de ma démarche c'est vraiment de créer une temps de référence mais qu'ils soient battu quoi. Et moi je, je m'engage d'ailleurs à, à aider du mieux que je peux dans son entreprise, celui qui voudra le, le challenger pour le coup. Parce que l'idée c'est un combat, voilà c'est une compétition contre soi-même avant tout. Donc euh, s'il y a une autre personne qui souhaite se lancer le défi, euh, je serai le premier à l'aider parce que tellement une expérience incroyable qu'elle mérite d'être vécue Et pour finir, bah, je pense que je, vais, je veux remercier tous les gens qui me soutiennent parce que je reçois des tonnes de messages Il y a tout le temps des gens sur le bord du sentier à, à m'encourager à me dire des mots gentils, à m'attendre avec une pancarte, un truc Donc c'est vraiment exceptionnel Donc, Merci pour euh, tous vos messages, tous vos encouragements et. Euh, J'espère que vous serez nombreux à Saint-Nazaire pour, pour m'accueillir là-bas dans quelques jours. De mon côté, je souhaite une bonne route à Jérémy et le remercie chaleureusement d'avoir pris l'énergie de ces quelques mots. Nous en reparlerons dans un épisode du podcast Café Trailer en septembre. Tous les liens intéressants sont dans la description, mais surtout, soutenez la SNSM à hauteur de vos moyens. Bon vent Jérémy, ciao